Double jeu, le jeu des traversées sur la terre Double jeu, bienvenue à la rencontre amicale de Aurillac Double Je Le Je De La Rencontre De L'Autre Je l'espère. Euh, euh, on peut, euh, on peut, on peut le voir aussi euh, plein de choses de la luminosité euh, après les gens le il, moment, les genre, gens se racontent une histoire euh, à mon avis c'est pas la même pour chaque spectateur mais euh, nous on offre euh, de l'humanité c'est très prétentieux mais tant pis on offre de l'humanité simple avec euh, au début des, de l'humain et puis après des images qui viennent agrémenter tout ça et de la musique et, euh, et de la lumière, mais c'est toujours le même sujet en fait. Un, ça s'appelle double jeu parce que d'abord on invite des gens à jouer avec nous. Ils, sont, ils ont vu le spectacle il y a trois jours, on a répété deux heures le lendemain, trois heures hier et, et là ils sont avec nous sur le plateau. Et déjà c'était le, le principe de départ d'échanger de, euh, sur un plateau avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, et et qui veulent bien participer, voilà. Euh, et ils sont assez incroyables parce que là, en deux jours, ils sont avec nous et ils rentrent dans le jeu. Salutations. Salutations. C'est un collectif d'artistes C'est un collectif qui a plus de 25 ans, euh, qui est né, c'est des plasticiens au départ, euh, qui ont décidé assez vite euh, que ça soit un collectif, ça veut dire qu'il n'y ait pas de metteur en scène, que tous discutent, donc c'est plus long que dans les autres compagnies, mais, mais au bout du compte, euh, faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Euh, après, on a tous nos personnalités, parce qu'on commence à être des vieux briscards, mais, euh, mais le, le but du jeu, c'est que c'est concret qu tous ensemble. Avec euh, notre savoir-faire plus le reste. Ça veut dire que dans Zur, la plupart des gens, ils font. parce qu'ils travaillent tous à côté, dans d'autres compagnies où là, c'est très classique. Euh, et là, on fait ce qu'on ne peut pas faire autre part. Moi, je ne suis pas chanteur, je ne euh, joue pas de musique, euh, enfin, en amateur. Et là, dans Zur, je peux. Donc c'est chouette, On me laisse le, j'ai le droit de le faire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a des baleines chanteuses, des musiques anciennes, des îles du bled, des faux biftons, des chalocs, des spleens de Paris, des putes aux nerfs d'acier qui savent tout. Mais tu disent rien, c'est préférable pour l'idéal républicain. Mais il n'y a plus trop d'humains sauvages. Tu vois quoi s'allument, tombe la nuit, tombe la nuit. Il y a des footballeurs péquetunes, des hommes politiques qui font carrière en politique. Il ferait mieux de faire de la politique. Il y a des pièces de théâtre incroyables, des marigots pleins de poissons morts, des spectacles de pinabouches, des nuages de moustiques, des famines, des banquets de famille, des films de kung fu, mais il n'y a plus trop de, de solidarité. Tu vois pas Les il comédiens sont techniciens. Ah oui, oui. Bah alors ça, dans le théâtre de rue, c'est... Ça... Jusqu'à aujourd'hui, où il n'y a pas longtemps, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on est tous payés pareil et tout le monde fait tout. Voilà, je aussi simple que ça. Euh... Après, là, ce spectacle, c'est vraiment sur les travers... C'est comme si vous étiez à un bar et que vous regardiez les gens passer. Mais sauf que vous voyagez dans plusieurs pays sans bouger de votre bar. Et dans plusieurs univers, et dans, dans plusieurs villes. Euh, mais vous êtes toujours à votre bar en train de regarder les gens passer avec tout ce que ça comporte de, des fois d'étrange, des fois de très quotidien, des fois de très euh, euh, qui met en colère ou qui, euh, qui fait sourire, voilà, c'est vraiment, on a envie que le spectateur il vive ça euh, en, en une heure et quelques. Je sais pas si je, sais pas si je suis clair, là, ouais, hein, vous me dire. À, moi si moi j'ai ressenti ça ouais. comme ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Euh, les prochaines dates, alors pour, euh, la Eh bien, écoute, on ne sait pas, parce que c'est les premières. Ah. Et on vient ici pour que des gens trouvent ça génial et qu'ils nous disent « Ouais, on a envie que vous veniez chez nous. » Voilà, c'est vrai. Donc, on ne sait pas. Il y a des pistes parce qu'on est quand même des... Il paraît qu'on est une compagnie historique de la rue. Il y a eu ça comme article il y a deux jours. Ça fait peur, ça fait presque mal. Faut pas dire ça. Euh, mais euh, mais euh, on... il y a des pistes... Non, je vais pas le dire parce que je ne sais pas encore signer. Mais euh, il y a une, une ou deux pistes sur des festivals de rue assez euh, conséquents. Voilà. Après, on ne sait pas. Parce que ça peut jouer en intérieur, en extérieur. Euh... On l'a déjà joué dans des espèces de grandes salles de sport, ça marche aussi. Donc tout est possible. On, okay. on espère que ça va bien tourner. On pourra jouer avec plein de gens en plus, différents à chaque fois. Là c'est des gens qui dansent de salon. Ouais. On a joué avec des étudiants, mais on aimerait bien jouer, on aimerait bien jouer avec des, des handballers, des tricoteuses, des, des skateurs, de, de tout. Tout est des possible. Poissonnières. Des poissonnières, ce serait chouette. Et des poissonniers, parce que ce serait bien que ce soit mixte, mais voilà, ouais, ce serait chouette, vraiment. C'est okay. ça le but du jeu. Bah, écoute, je te remercie. Hein. Je t'en te euh, bah, prie, continue, promis. <rire> Il n'y a plus trop de révoltes sauvages, tu vois quoi. des ouvriers mal payés, des collectionneurs de trucs et de bazar. Des extases violentes, des bastons bidons, des gouffres financiers, des fachos planqués, d'autres qui s'exposent. Il y a des ciels pleins d'avions, des gens pleins aux as, des gens vidés de leur Il y a des ondes telluriques et des infos merdiques. Mais il n'y a plus trop d'animaux sauvages. Tu vois quoi Il y a des mecs qui lavent leurs bagnoles deux fois la semaine Des déserts sans eau, des vaches à lait, des vacheries, des vaches à viande Des paix dans la soie, des tornades, des strings en panthère Des têtes de nœuds, des têtes à claque, des crimes dégueulasses Des discours atroces qui pourrissent les oreilles Il y a des enfants gâtés, d'autres font que dalle, des laissés pour compte et c'est des petites gens pourtant. Aussi il y a des comptes en Suisse. Mais il n'y a plus trop de tigres euh, sauvages. Tu vois quoi mmh, mmh, mmh, mmh. Un homme traverse la place Empatiemment il attend le train Un ado traverse sa trottinette rapidement